Bonjour, une méthode qui a été vue précédemment pour aider à la mémorisation est celle des Loki. Pour ceux qui l'auraient loupé, le lien est ici, en haut à droite de l'écran. La méthode précédemment présentée ne reposait que sur 15 endroits ou Loki. Pour une méthode plus complète, il est préférable d'utiliser 26 endroits, c'est donc 26 localisations que nous allons aborder. C'est parti On va passer par euh, tous les continents. On va aller euh, du sud-ouest vers l'est, c'est-à-dire de gauche à droite sur la carte. On commence par l'Amérique, depuis le sud jusqu'au nord. Nous exagerons en Europe, un petit tour en Afrique, puis en Asie. Et nous terminerons en Océanie et enfin dans l'espace. Voici rapidement les pays avant de euh, les approfondir en images. Argentine, Brésil, Mexique, états unis Canada, pays scandinaves, Russie, Allemagne, Angleterre, Écosse et Irlande, France, Espagne, Italie, Grèce, Égypte, Pays du Maghreb, Pays d'Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, Pays Arabes du Golfe, Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Australie, îles du Pacifique et l'espace. Donc maintenant en détail. Premier endroit, l'Argentine, avec ses grandes plaines, ses élevages de moutons ou de bovins, le tango et ses stars de football, Maradona et Messi. On continue avec le Brésil, Rio, ses plages, son carnaval. On peut aussi penser à l'Amazonie. Le Mexique, avec ses pyramides Maya et Aztec, les mariachi, poncho et sombrero. Les États-Unis d'Amérique, du Texas à New York, ses taxis jaunes, en passant par Los Angeles et Hollywood, Miami, Las Vegas, Chicago. Les plaines avec ses cow-boys, la statue de la liberté. Le Canada avec ses immenses forêts, ses bûcherons. Les villes de Toronto, Québec et aussi pourquoi pas Céline Dion. Nous traversons l'Atlantique par le pôle Nord pour arriver dans les pays scandinaves. Norvège, Suède et Danemark. Et les fameux Vikings et leurs Drakkar. De nos jours, quelques sociétés privées sont également célèbres. Nous descendons vers la Russie, plus grand pays du monde, de l'Europe vers l'Asie. Moscou et sa place rouge, quelquefois enneigée la vodka pour se réchauffer, et quelques dirigeants célèbres. Un peu plus à l'ouest, l'Allemagne, la Bavière, ses châteaux, et à la capitale berlin, la porte de Brandebourg. En octobre, la fête de la bière à Munich. En traversant la mer du Nord, nous arrivons en Angleterre, et à Londres, Big Ben, la, rue, la roue du millénaire London Eye, et la famille royale. Les policiers à leur casque allongé, appelés les bobbies. L'Écosse et l'Irlande avec kilt, cornemuse, monstre du Loch Ness et Petit Lutin. La France, Paris, la tour Eiffel et autres symboles bien connus. L'Espagne et ses différentes régions, Catalogne, Pays Basque, la capitale Madrid. On pense aux plages et aux ports des baléares d'Ibiza, sans oublier les toreros et taureaux. L'Italie avec Rome, Venise, la tour de Pise. Côté cuisine, les pizzas et les spaghettis. La Grèce, avec ses ruines antiques, et à Athènes ou dans les îles, les Jeux Olympiques et ses athlètes, mais aussi les fondements de nos démocraties et les premiers philosophes. Nous traversons la Méditerranée pour arriver en Égypte, le Nil, les pyramides, différents pharaons et des reines comme Nefertiti, Cléopâtre. Les momies aussi. Les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie principalement, avec des grandes villes comme Alger ou Casablanca mais aussi des bleds dans l'arrière-pays. Plus au sud, l'Afrique subsaharienne, des pêcheurs au Sénégal ou en Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali jusqu'au Cameroun et sur l'équateur, les deux Congos, avec la forêt équatoriale, malheureusement, les gorilles en voie de disparition. L'Afrique du Sud, ses grandes réserves d'animaux protégés, les villes du Cap ou de Johannesburg, les Zoulous, sans oublier depuis l'époque révolue de l'apartheid Nelson Mandela. Les riches pays arabes du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, etc. Et plus au sud, le Yémen, même s'il ne touche pas le golfe Persique. Le désert, les chameaux, le dressage de faucons et des villes aux constructions démesurées. L'Inde, le Taj Mahal, les fakirs, les éléphants montés. Le Kama Sutra, les déesses hindoues comme Kali avec ses nombreux bras. Sans oublier le Mahatma Gandhi. La Chine, avec ses pandas, sa grande muraille, la cité interdite à Pékin mais aussi Hong Kong, Macao. Le Japon, avec le mont Fuji, les pagodes, les fans de manga sauront se rappeler des souvenirs. L'Asie du Sud-Est, du Myanmar au Vietnam en descendant Thaïlande, Indonésie. Les rizières en terrasse, le temple d'Angkor au Cambodge, Singapour, les forêts équatoriales avec des orang-outans en danger. L'Australie, avec ses pandas, ses kangourous, les arborigènes et l'Opéra de Sydney les îles du Pacifique, Hawaï, Tahiti et la Polynésie, ces grandes vagues et les Baïniers. Nous quittons la Terre pour terminer dans l'espace, sur la Lune, Mars ou ailleurs dans la galaxie. On récapitule rapidement Argentine, Brésil, Mexique, états unis Canada, pays scandinaves, Russie, Allemagne, Angleterre, Écosse et Irlande.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 qui vont vous aider à placer des noms d'objets, de personnes, de numéros, comme un puissant moyen mnémotechnique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci et à bientôt.